Du coup ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est euh, on va essayer de, de lier quelqu'un que tu connais à euh, bah, ton esprit entre guillemets, euh, on va essayer de jouer avec les dates d'anniversaire. Tu vas penser à une personne dont tu connais la date d'anniversaire, ça peut être tes parents, ça peut être un ami proche, ça peut être ta copine si tu as une, ton copain, peu importe. Et tu vas penser à sa date d'anniversaire. C'est bon, C'est bon, tu l'as en tête Parfait. Euh, ce qui va se passer, c'est que, je te fais juste une, une petite histoire, euh, dans certains pays, L'horoscope, ça se fait avec euh, ce qui s'appelle le chiffre astrologique, c'est-à-dire qu'on qu fait un calcul avec le, le jour et le mois, et en fonction du chiffre astrologique, on est capable de dire « tiens, telle personne elle va avoir confiance dans sa vie, elle va vivre telle chose, elle va être comme ci, elle va être comme ça ». Ce qui va se passer, c'est que je te demandais d'essayer de, de retrouver ce chiffre astrologique, pour ça tu vas prendre le jour, par exemple s'il si est né le 12, ben, tu vas prendre 12, tu vas le multiplier par 2. D'accord. Okay. C'est bon, tu l'as dans ta tête ouais. Et tu vas ajouter le numéro du mois. Par exemple, s'il si est né en janvier, tu vas ajouter un. résultat du jour multiplié par deux, on ajoute le mois. Et donc, du coup, ça donne le chiffre astrologique. Du coup, je vais te laisser calculer en tête, l'écrire sur la carte des visites. Et donc, du coup, avec ce chiffre euh, astrologique-là, euh, bah, au final, on arrive, euh, un petit peu comme avec les signes, à dire euh, plus ou moins les traits d'une personne. Est-ce qu'elle va, euh, est qu va avoir plus confiance en elle ou pas Tout ce genre de choses-là. Et donc, du coup, tu as des échelons, et en fonction des échelons, une personne peut avoir plus ou moins confiance en elle, une personne peut avoir plus ou moins de problèmes durant sa vie, peut-être. Peut euh, tu as caché la carte de visite, histoire que je ne puisse pas voir ce que tu as écrit dessus, même si on est d'accord, en fonction euh, du chiffre astrologique, une personne, différentes dates de naissance peuvent avoir le même chiffre astrologique. Quelqu'un né en mars peut avoir le même chiffre astrologique que quelqu'un né en décembre, par exemple. Est-ce que tu peux juste te concentrer sur, sur le mois euh, qu'il est né J'ai en répété dans tête la, la première lettre. La deuxième lettre, par exemple A. A. Ouais, c'est un A, c'est ça <rire> La deuxième lettre, c'est un A. Euh, ok, la deuxième lettre, on va voir. Okay, J'ai l'impression que je prononce plus une, une, comme une voyelle. Euh, J'hésite entre un O et un A. Je dirais plus un A, peut-être. Ouais, c'est ça. Je, je vais essayer de les écrire histoire de ne pas me perdre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Euh, la, la troisième lettre, voir, répéter dans, dans ta tête. Ok. Tu te concentrer sur le, sur le jour. Par exemple, si elle est née en 15 avril, tu te concentres sur le 15. Euh... Si elle est née en début de mois, par exemple le 1, le 2, le 3, le 4, le premier, la première partie du chiffre c'est le 0 et après le reste. Donc du coup, te concentrer sur la première partie du chiffre, la répéter dans ta tête. Parfait, la deuxième partie du chiffre, elle est pareil, la répéter dans ta tête au fur et à mesure. Ok, euh, je pense avoir quelque chose. Je vais te demander de te concentrer sur le, sur le jour maintenant, le, le numéro du jour. Le 1, le 2, le 3, le 4, voire le 31, peu importe. C'est Pernon, oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus le, le 3 mars, c'est ça 3 mars oh, Ok, parfait. Euh, on a le jour, on a le mois, donc le 3 le mars, il ne manque plus que l'année. On, on va faire le jour et le mois, est-ce qu'il est né le 2 mars Exactement. Exactement le 2 mars. Euh, on va essayer de passer à l'année des saints, ça va faire ça un petit peu plus, euh, un petit peu plus compliqué. Euh, J'ai ici, normalement, un cadenas. Un cadenas qui s'ouvre avec une seule combinaison. Par exemple, là tu peux tirer, et normalement tu ne peux pas l'ouvrir. Parfait. Pour l'instant il s'ouvre avec le 000 donc on va le mettre sur 0, p 0, et 0, parfait, je vais te demander de tirer pour vérifier qu'il s'ouvre bien, parfait, il s'ouvre bien. Je vais juste te de te concentrer sur la date, sur l'année de naissance, pardon, de la personne à laquelle tu penses. Ouais. Le premier chiffre, le deuxième chiffre, le troisième chiffre et le dernier chiffre. Et juste le répéter dans ta tête. Okay. Voilà. Parfait, hum, ok, J'écris une date de naissance que je crois percevoir. Hop, je vais faire une cadena. On est d'accord qu'on ne peut pas l'ouvrir Tu peux essayer même de l'ouvrir euh, C'est pas possible Non, c'est pas possible. Parfait, nickel. Je te demande de prendre le cadenas et de rentrer la date de naissance, enfin, l'année de naissance dans laquelle la personne est née, s'il te plaît. Et de vérifier si le cadenas s'ouvre ou pas. Ça Parfait 1999 C'est ça, parfait. Ça C'est ça Parfait, nickel. Nickel. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à toi. Bravo. Merci.